Bonjour, nous espérons que vous allez bien. Je suis Anne-Laure Degry, co-administratrice déléguée du groupe Smart en France et en Belgique. Bonjour, je m'appelle Maxime Dechenne et je suis donc l'autre co-administrateur délégué. Nous avons reçu aujourd'hui la mission de vous parler des groupes de travail de Smart in Progress, ceux de cette année, mais aussi de vous présenter les propositions de thématiques pour l'année prochaine, afin que vous puissiez choisir celles que vous souhaitez traiter. D'abord, nous partageons de chaleureux remerciements aux sociétaires qui ont participé aux six groupes de travail Smart in Progress cette année. Vous avez travaillé sur les problématiques liées aux outils, la consolidation d'activités, les publics, le modèle économique, la gouvernance, l'égalité entre les genres et les espaces de travail partagés. Vous avez donc produit 53 recommandations qui ont été analysées, organisées euh, avec les collègues qui ont travaillé avec vous. Elles ont été instruites, puis validées par les conseils d'administration en mai dernier. Et vous trouvez euh, le détail de tout ça en ligne sur le blog Chronique. Pour l'année prochaine, les conseils d'administration ont souhaité privilégier au maximum euh, les réflexions de les sociétaires des deux pays. Euh, la plupart des thèmes proposés sont donc binationaux. Cela dit, euh, la thématique sur le modèle économique, la thématique française dont la réflexion n'a pas pu aboutir sur un en cours est prolongée d'une nouvelle année en France. De même, la thématique sur les questions de l'égalité entre les genres est prolongée également pour une nouvelle année mais cette fois en version binationale, puisqu'elle était belge l'année passée. Les conseils d'administration vous proposent euh, bah, euh, maintenant une priorisation à partir des quatre propositions suivantes. La thématique de la plus publicité en Belgique et en France euh, seront retenues pour l'année prochaine. Euh, première proposition, l'accompagnement. Euh, donc au-delà d'un accompagnement à Smart euh, elle-même, comment utiliser les outils, euh, comment participer à la coopérative, euh, quelles propositions d'accompagnement chez Smart pour vos projets. Deuxième proposition, le projet politique. C'est inscrit dans nos statuts, au-delà de proposer des services et de répondre à vos besoins. Smart porte un Projet politique. La question c'est quels sont les contours de ce projet, que doit-il permettre. Troisième proposition, intitulée un nouvel horizon post crise sanitaire. Euh, la crise sanitaire euh, que nous vivons questionne nos trajectoires et notre avenir. Quels enseignements en tirons-nous en termes de pratique, de vision et notamment de notre lien à la coopérative mais aussi à la coopération Quatrième et dernier thème, au sein de la communauté SMART, les salariés de l'équipe mutualisée ont-ils et elles une place spécifique La coopérative amène à questionner les places de chacune au sein d'un même outil de travail et pour un projet commun qui assure pérennité et développement, comment faire en sorte d'avancer collectivement, de participer ensemble en respectant les quotidiens de chacune nous serons donc très heureux de vous retrouver à la rentrée pour mettre en place ces groupes de travail. Mais avant, vous devez voter, vous pouvez voter. Les votes sont ouverts depuis le 12 juin et ils se font en ligne. Et nous nous retrouverons en ligne aussi les 22 et 23 juin de 15h à 17h pour l'Assemblée générale de la coopérative. Nous vous souhaitons de bon vote. Et portez-vous bien. Et selon la formule consacrée, prenez soin de vous et des autres. À bientôt.